Salut les amis, c'est le BMS. Ne soyez pas suppliés parce que j'ai le tout Mais c'est à cause de notre période que nous traversons, nous tous aujourd'hui, de Covid-19. Bon, bref, nous sommes pas là pour ça, là-bas. Nous sommes là pour comment partager la connexion Internet sur des Android. Tout d'abord, ce que je vous demande, c'est de s'abonner à ma chaîne, appuyer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de me laisser un grand pouce bleu si, si vous aimez la vidéo. Allez, c'est parti